Oui, cette partie-là, c'est les arbres qui font, euh, qui font que bon, leur système racinaire est tellement, on va dire, bien, bien mis en place euh, qu'on a, on va dire, une portance vraiment très très bonne. Quoi. Euh, parce que bon, ce n'est pas une zone euh, forcément très facile, on le voit sur les, les particulture à côté, euh, où là, euh, on va dire, on est sur des ergiles dures, profondes, euh, bon, je pense pas qu'il y ait de bon, différence plus que ça à 200 mètres à dire quoi mais euh, l'agriculteur qui cultive à côté euh, il n'a pas les mêmes conditions que sur le verger quoi ça vous permet, euh, ça vous permet quoi alors d'avoir cette meilleure portance de rentrer plus tôt euh... bah, d'intervenir sur des apports de d'amendements euh, plus tôt quoi on va dire ou bien bien adapté quoi surtout